Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des ordonnanceurs de tâches de SQL Server. Les ordonnanceurs de tâches, ce sont des modules de code qui vont exécuter les tâches, comme leur nom l'indique. Les tâches, c'est peut-être une requête, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on a des ordonnanceurs de tâches Eh bien lorsqu'on veut exécuter une requête, il faut que cette requête soit prise en charge par un processeur. Et peut-être vous avez plusieurs processeurs sur la machine. Et donc chaque processeur va avoir son scheduler, en anglais, en français un ordonnanceur. C'est simplement du code qui prend la tâche et qui l'exécute sur un processeur. On va voir les processeurs que nous avons ici, graphiquement. Avec un clic droit et les propriétés du serveur, on va aller dans processeurs, on va regarder combien on en a. Il se trouve qu'on a deux nœuds ici, je vais vous expliquer. Et puis on a un certain nombre de processeurs qui sont numérotés de 0 à. Et là, on est sur un serveur qui a un certain nombre de processeurs, on est jusqu'à 23, donc de 0 à 23 ça fait 24 processeurs. Alors pourquoi d'ailleurs est-ce qu'on a ces nœuds Et bien on va le regarder à travers justement nos ordonnanceurs de tâches. Ici, nous avons ce qu'on appelle une vue de gestion dynamique, c'est-à-dire une vue sur le système qui nous dit combien SQL OS, un module qui gère justement les schedulers ou les ordonnanceurs, a de schedulers. On va regarder ça, et on va avoir ici des adresses en mémoire, on va avoir leur statut, on va avoir des informations techniques sur leur occupation, si vous voulez. Et puis on va surtout se concentrer sur le Scheduler ID, c'est-à-dire un numéro interne d'ordonnanceur de tâches, lié à un CPU ID, c'est-à-dire un numéro de processeur physique sur la machine, et puis éventuellement le parent Node ID. Si on regarde uniquement ceci, avec les schedulers qui sont en statut Visible Online, c'est-à-dire qu'on sait que ce sont des schedulers qui sont physiques. On peut avoir des schedulers ici qui sont, par exemple, Hidden, on peut avoir des schedulers qui sont gérés par le système, en fait, qui ne sont pas liés vraiment à des CPU physiques. On ne va pas s'en occuper, on va garder que Visible Online, et on va garder que les informations qui nous intéressent. Donc nous savons maintenant que nous avons plusieurs schedulers sur plusieurs CPU. On sait s'ils sont idle, c'est-à-dire s'ils sont en train de faire quelque chose ou non, et on voit que cette machine, elle ne travaille pas beaucoup. Idle, ça veut dire en train de dormir, si vous voulez, parce qu'on voit qu'il n'y en a que... eh bien, il y en a qu'un qui travaille, parce que voilà, cette machine, elle n'est pas très sollicitée. Et puis, on voit une chose au niveau du parent. Il y a un parent 0 et il y a un parent 1. Et ça, c'est notre séparation qu'on avait ici également, dans les propriétés au niveau des processeurs, de NumaNode. Alors qu'est-ce que c'est qu'un nœud NUMA C'est quelque chose qui en fait regroupe un groupe de processeurs dans, si vous voulez, un nœud de processeurs qui va permettre de mieux regrouper des exécutions. On va reparler de ça dans une autre vidéo, parce qu'il nous faut bien une vidéo complète pour aborder le sujet du NUMA. Mais je voulais déjà vous montrer ici, avec cette vue, comment vous pouvez savoir par code combien vous avez de processeurs sur votre serveur. Et combien vous avez de nœuds NUMA Donc c'est simple, le parent node ID, c'est le numéro de votre nœud NUMA. Si vous avez 0 et 1, et rien d'autre, après vous savez que vous avez deux nœuds NUMA, et vous savez également combien vous avez de processeurs dans chaque nœud. C'est exactement la même chose par code que ce qu'on peut voir ici dans les propriétés du serveur.